Bonjour à tout le monde, euh, bah, bienvenue à cette euh, deuxième édition de Good Pitch. Euh, nous sommes ravis de, de vous compter euh, parmi nous. Euh, je suis Susanna, je suis cofondatrice de We Je suis avec, euh, avec Jean-Davis, cofondateur aussi. Et on va animer cet événement. On va essayer de tenir euh, la durée hein, une heure. Hein. Euh, et du coup, pour que ce soit assez efficace, on va commencer par une présentation rapide de We Do Good et du modèle de financement en réalité pour que vous compreniez bien. Euh, comment ça marche, euh, quels sont, euh, sont les euh, déroulés. Euh, on va ensuite euh, avoir le pitch des trois projets euh, qui, sont, qui sont présentés euh, aujourd'hui. Et à, chaque, à la suite de chaque pitch, vous pourrez échanger en live avec euh, les porteurs du projet et leur poser vos questions. Euh, et à la fin, on fera une présentation rapide des nouveaux projets en cours d'évaluation pour que vous ayez une idée de la diversité des projets qu'on qu peut présenter sur la, sur la plateforme. Donc, juste quelques informations pratiques. Le, les micros ils sont éteints par défaut pour éviter les bruits de euh, Vous pouvez euh, les réactiver manuellement si vous voulez intervenir, notamment pour les questions euh, après chaque pitch, n'hésitez pas. Euh, le chat est aussi disponible, on, on surveille. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur le chat. Euh, on les reprendra ensuite au fur et à mesure. Si on ne peut pas répondre à tout le monde, on répondra à, euh, par écrit. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est parti. On va démarrer. Euh, on va démarrer maintenant. <rire> fait, Donc moi je suis donc Jean David, un des cofondateurs de, de We Do Good, euh, et je vais co-animer donc avec Susanna cette, cette, session du, cette deuxième session du, du Good Pitch. Donc euh, si, si on est là aujourd'hui, c'est bien sûr pour découvrir des projets entrepreneuriaux qui sont accompagnés en ce moment par We Do Good. Euh, c'est dans l'optique de Bien sûr, euh, avoir une petite idée de ce qu'ils font, donner un premier aperçu, vous donner envie euh, d'échanger un peu plus longuement avec eux ou d'aller les découvrir sur la plateforme Moodle good Et puis, bien sûr, vous donner, euh, si vous le souhaitez, l'envie d'investir sur ce projet-là. Euh, ne pas oublier que si on veut avoir euh, de la création d'emplois, de l'innovation, euh, une dynamique économique intéressante et qui, en plus, a un impact sociétal positif, il faut soutenir des entrepreneurs dès le démarrage. Ce sont eux qui, ensuite, vont... Euh, pouvoir euh, développer des activités qui sont intéressantes et qui vont permettre euh, de créer de l'emploi et de vivre dans un monde tout simplement euh, désirable. Donc, We Do Good, qui sommes-nous euh, Je reprends la présentation. Juste pour ceux et celles qui viennent d'arriver, euh, on, on vient tout juste commencer. On va commencer par une petite présentation de, de We Do Good assez rapide et le modèle de financement en royalties. Et ensuite, on va suivre, enchaîner assez rapidement sur, la, sur les trois pitches. Et vous pouvez poser toutes vos questions en live à la suite de, de chaque pitch. Donc We Do Good, ça fait quelques années déjà qu'on accompagne des entrepreneurs qui sont à différentes étapes de leur vie d'entreprise, mais souvent, souvent au démarrage. Donc, ça représente aujourd'hui 4,8 millions d'euros pour une centaine d'entreprises déjà financées et 5 000 personnes qui ont investi dans ces entreprises-là. L'idée, c'est qu'une personne qui va venir sur WeDoGood va pouvoir investir le montant de son choix euh, sur un projet à partir de 10 euros. Donc, c'est très accessible pour tester, euh, par exemple, euh, le modèle, tester un petit investissement euh, comme un montant très important. On a des gens qui viennent mettre jusqu'à plusieurs de, dizaines de milliers d'euros sur un projet. Euh, une fois que le montant demandé par une entreprise est collecté, euh, cette entreprise va pouvoir mettre en œuvre son projet. Le projet est, est validé. Euh, et elle va vous reverser ensuite tous les trimestres un pourcentage de son chiffre d'affaires. Donc c'est là l'originalité de We c'est le système de royalties qui fait euh, que vous êtes intéressé en tant qu'investisseur au chiffre d'affaires que va faire cette entreprise. C'est un système qui est assez euh, intéressant, puisqu'il vous permet d'avoir vraiment un alignement des intérêts entre les vôtres et ceux de l'entreprise, à savoir la croissance de son activité. On investit sur des entreprises en espérant qu'elles se développent, qu'elles arrivent à vendre plus leurs produits, produits que vous allez découvrir sur les trois projets qu'on va... On va, euh, avec lesquels vous allez pouvoir échanger aujourd'hui euh, et donc que euh, tous les impacts qu'il va y avoir autour puissent se développer. C'est un investissement qui est sans contrainte. Vous investissez, vous avez des droits sur le chiffre d'affaires. Euh, on n'est pas actionnaire quand on investit en échange de royalties sur WeDoGood. On a un droit sur le pourcentage du, donc on a un droit un pourcentage du chiffre d'affaires de l'entreprise et donc c'est extrêmement transparent. Ça permet d'avoir euh, une vraie visibilité sur la progression du projet qu'on a euh, accompagné et puis, tout ça est géré directement via WeGoGood. Do Donc, c'est assez simple. Euh, on peut tout simplement s'investir plus. Si on a envie de faire plus connaître le projet, bien, ça lui permet de faire plus de ventes et de plus se développer. Le retour avec les royalties est progressif. L'idée, c'est que si tout se passe bien, vous récupérez plus que votre mise, bien sûr, sur des durées de cinq ans en général. Euh, ce qui va être visé souvent, c'est d'avoir un, un retour euh, qui est égal au double de son investissement. Donc, par exemple, on investit 1000 euros euh, et si tout se passe bien dans le développement de l'activité tel qu'il a été présenté, récupérer 2000 euros, évidemment ça peut se passer mieux, ça peut se passer moins bien, c'est la vie ce sont les aléas entrepreneuriaux donc euh, si euh, ça se passe mieux on peut gagner plus, sachant que c'est plafonné, on peut gagner jusqu'à trois fois sa mise et si ça se passe moins bien, bah, on peut effectivement gagner moins, sachant que toutes les entreprises qui sont sur We Do Good sont engagées à continuer à vous verser des royalties euh, en tant qu'investisseur jusqu'à ce que vous soyez à minima remboursé donc, si ça se passe pas très bien pour elles, elles vont au moins vous rembourser, sauf si, bien sûr, euh, euh, eh bien, elles se retrouvent dans une situation où elles doivent complètement arrêter leur activité. Donc, voilà, on vise tous une progression de l'activité, un multiple de son, de son investissement, et puis, il euh, bah, y a des petites protections si ça se passe moins bien le remboursement, et puis un plafond si ça se passe très bien, qui permet à l'entreprise de se développer aussi sereinement. Et puis, c'est un impact direct puisque vous savez exactement dans quoi vous investissez et puis vous êtes en capacité de suivre euh, exactement la progression du coût de l'activité de l'entreprise par euh, l'indicateur euh, le plus transparent qui puisse être pour une entreprise, à savoir son chiffre d'affaires. Alors, c'est quand même un risqué, hein, comme tout investissement. Donc, euh, il y a un risque de perte intégrale ou partielle de l'investissement. Ça, c'est une obligation. Nous, nous, nous devons euh, vous, vous en informer. Euh, il y a quand même une diminution progressive de risque. En fait, au fur et à mesure qu'il y a du versement de royalties, vous diminuez votre risque global. Et le contrat il peut être prolongé jusqu'à remboursement si euh, à sa date de fin, vous n'avez pas encore récupéré votre argent. On est quand même dans un cadre très réglementé. Donc, c'est pour ça que si vous envisagez d'investisseurs, on va vous demander quelques, quelques éléments justificatifs, notamment votre caisse d'identité. Euh, sur mon plateforme régulée par, par l'ORIAS et nous travaillons avec un prestataire de, de paiement agréé, donc le qui, euh, qui travaille avec, avec, avec PMP Paribas. Et si vous voulez, euh, pour chaque projet qui, euh, qui sera présenté aujourd'hui, mais sur l'ensemble des projets euh, qui sont présentés sur la plateforme, vous pouvez tester de manière très précise euh, combien ça peut euh, vous rapporter. Euh, par rapport au, au prévisionnel de, de chaque projet. sur la page de présentation, vous cliquez sur le projet, vous avez un calculateur des deux. Et donc, voilà. Euh, si vous avez des questions sur les royalties, euh, n'hésitez pas. Je vois qu'il y en a déjà. Donc, combien de projets sont passés par We Do On a dit tout, tout début, euh, on est un peu plus d'une centaine de projets qui ont été financés avec le site, avec un taux de réussite de plus de 80%. Euh, et les metrics, euh, on vous mettra sous le chat euh, nos, nos statistiques. Il y a un lien avec nos statistiques qui sont publiques euh, et qu'on met à jour tous les trimestres. Effectivement, parce que la plupart des projets sont toujours en cours de versement de royalties. Donc, une partie sont un peu en retard sur leur prévisionnel. C'est la majorité hein, qui est un peu en retard. Quelques-uns sont en avance et puis quelques-uns, malheureusement, se sont arrêtés. Aujourd'hui, on a seulement euh, 10% des, des projets qui se, sont, euh, qui se sont arrêtés en cours de route. Donc, vous allez avoir accès à toutes les statistiques qui sont transparentes et bien détaillées sur notre, sur notre site. Et donc, c'est parti pour les pitchs. Comme, euh, comme on vous l'a dit, c'est euh, assez rapide, on essaie de tenir euh, la durée qui était prévue d'une heure. Donc, on va commencer avec Psycho Power Factory, ensuite on aura Yves, et euh, pour terminer, on aura Gamel. Donc, euh, Fabrice, si tu veux, tu, tu, peux, tu peux partager ton, ton écran avec nous. et Remettre ton micro. Et remettre ton micro. Hello, est-ce que vous m'entendez? Super. Alors, je vais partager mon écran. Et c'est parti. Ben, écoutez, euh, bonjour à toutes et à tous. Merci à Good d'avoir organisé euh, cette, euh, ce webinaire. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler euh, de sport je vais vous parler de transition énergétique de sensibilisation à la sobriété énergétique. Et je vais aussi vous parler euh, de lutte contre la précarité énergétique. Je m'appelle Fabrice, j'ai 45 40 ans, j'ai un parcours de 20 ans chez Engie. En fait, je viens du monde des énergies euh, renouvelables. Et je suis donc un des trois cofondateurs de cette start-up du sport et de l'économie sociale et solidaire qui est Cyclopower Factory. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait chez Cyclopower Factory alors, Fabric, juste une, une oh. petite interruption, désolé, euh, tu n'es pas sur le bon partage d'écran. Euh, tu partages euh, l'écran avec la, la. Avec la visio. Ah, avec la visio. ah très bien. <rire> c'est bien aussi, mais c'est un peu moins bien. Alors, je recommence. <rire> Est-ce que là, c'est bon Ah oui, parfait. C'est parfait. Ok, très bien. Donc, on reprend. Euh, donc, nous, on veut adresser euh, trois enjeux euh, majeurs, je dirais, de nos, de nos sociétés euh, modernes. Un enjeu d'abord de santé publique. Hein. On est une start-up du sport. On veut aller chercher euh, des personnes pour euh, les, mettre, euh, les mettre au sport. On sait que l'inactivité physique est la première cause de, de mortalité prématurée de nos sociétés. On a également un enjeu de transition énergétique. Là, je ne vais pas m'attarder, hein. on sait qu'on va dans le mur. On est même en train d'accélérer. Donc, il faut utiliser tous les leviers, tous les moyens pour, pour réussir cette transition énergétique. Et nous, on va utiliser le levier du sport, justement, pour, pour sensibiliser sur ces sujets. Enfin, un enjeu de solidarité, ben, on va le voir, Psycho Power Factory euh, a également un impact social, euh, puisqu'on va euh, lutter euh, avec l'aide d'associations partenaires contre la précarité énergétique, qui est aussi un enjeu majeur hein, en France. La précarité, c'est plus de 6 millions de personnes, la précarité énergétique. Et la précarité énergétique, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on n'est plus en capacité euh, de se chauffer, parce qu'on n'a plus les moyens. Et donc, du coup, ça a des conséquences sur la santé des personnes. Et c'est un enjeu euh, majeur euh, aujourd'hui en termes euh, de social. Donc, qu'est-ce qu'on fait concrètement chez Cyclopower Factory Nous, notre métier, c'est de fabriquer, de développer une gamme d'équipements fitness ont la particularité d'être éco-conçus, donc on travaille depuis le début de notre R&D avec une agence d'éco-conception pour minimiser le bilan carbone de nos solutions. Ils sont éco-conçus, ils sont connectés, mais ils sont aussi producteurs d'électricité. Donc il y a un petit module à l'intérieur de nos équipements qui a fait l'objet d'ailleurs d'un dépôt de brevet et qui va permettre euh, d'une part de transformer l'énergie de votre effort sur l'équipement en électricité par nature euh, renouvelable. Il y a une deuxième fonctionnalité, c'est qu'on va réinjecter très simplement par la prise de courant. Donc, l'électron va, va passer par cette prise et on va réinjecter dans votre réseau privé pour couvrir les usages en vigueur euh, au moment où vous faites votre séance de sport. Donc, il n'y a pas de stockage, il n'y a pas de réinjection sur le réseau EDF. Mais il y a une autoconsommation instantanée pour couvrir une partie de vos besoins au moment où vous faites votre séance. Donc, ça, c'est notre premier métier, c'est de fabriquer, de développer cette gamme. Notre deuxième métier c'est de, de développer une appli qui va vous permettre de vivre cette expérience Cyclopower Factory, où encore une fois, nous, on veut utiliser le, le sport comme un levier de sensibilisation aux éco-gestes et à la sobriété énergétique. Donc, avec, avec cette, cette appli, pardon, vous suivez évidemment votre performance sportive, mais aussi votre performance environnementale, et vous pouvez interagir de façon gamifiée avec votre communauté et participer notamment à des défis énergétiques de compensation d'usage. Donc là, en fait, vous allez pouvoir compenser votre séance de sport, des usages du quotidien et on va mettre une équivalence en fait, en termes de durée de séance de sport en face de chacun de ces usages. Je prends un exemple, vous avez pris l'ascenseur ce matin, c'est une demi-heure de vélo. Vous avez mangé un steak haché, l'impact environnemental pour ramener le steak haché dans votre assiette, c'est 13 heures de vélo. Voilà, et donc vous prenez conscience par le sport et qui dit prise de conscience, dit ensuite passage à l'action pour mettre en place des actions plus vertueuses. Voilà, on a également une solution en container à destination des organisateurs d'événements. C'est une salle de sport mobile où vous pouvez vivre l'expérience qu'on propose au sein de votre événement en proposant des animations autour du sport et du développement durable. Notre cible, notre cible euh, il y en a plusieurs. Euh, D'abord, le, le, en fait, on adresse tout le fitness indoor. Donc, Le fitness indoor, c'est quoi C'est les salles de sport d'entreprise. Aujourd'hui, euh, voilà, les entreprises euh, mettent à disposition de leurs salariés euh, des équipements fitness pour des histoires de qualité de vie au travail. Euh, voilà, de productivité aussi, hein. il y a des études qui le démontrent. Euh, bah, tant qu'à faire de mettre euh, des équipements fitness, euh, si en plus on met des équipements fitness qui sont éco-conçus, qui ont un impact sur la sensibilisation euh, aux éco-gestes et euh, un impact social, eh ben, on fait d'une pierre trois coups. L'impact social, je fais un petit zoom, en fait c'est comme vous produisez une partie de vos besoins en énergie, vous générez un gain sur votre facture, et ce gain, euh, il n'est pas conservé par le client, mais il est reversé aux associations, euh, qui lutte notamment contre la précarité énergétique. Et nous, sico Power Factory, en tant que structure de l'ESS, on s'engage à doubler la mise. Et euh, voilà, si notre communauté produit 1000 euh, on va prendre ces mille, les donner à nos partenaires, et on va rajouter 1000 de notre poche. Donc, salle de sport d'entreprise, première cible. Les salles de fitness traditionnelles, hein, euh, le marché des équipements fitness, il, il est là. Hein, il y a près de 5000 salles euh, en France. Euh, bah, nous, ce qu'on propose, c'est de mettre des corners dédiés à une expérience de green fitness au sein de ces salles de sport, au même titre qu'il y a le corner Zumba, cardio, etc. Le segment de, de l'événementiel, on l'a dit, avec la mise à disposition de notre container, et évidemment, euh, on s'adressera également aux, aux particuliers. Euh, on l'a vu pendant le confinement, hein, le sport à domicile a, a pris beaucoup d'ampleur de façon tout à fait conjoncturelle, mais on pense qu'il en restera quelque chose euh, avec ces histoires de, de télétravail. On voit aussi des acteurs euh, comme, comme peloton qui propose des solutions de sport à domicile qui cartonnent. Et nous, on voudrait euh, bah, s'engouffrer dans cette voie et profiter de, de cette opportunité. Aujourd'hui, on n'a pas commencé la commercialisation, euh, mais on a déjà euh, deux clients et, et non des moindres. Hein. On, a, on a signé deux contrats, d'une part avec la Maïf, qui est très engagée euh, dans le sport euh, responsable, et euh, un contrat également avec Engie, euh, qui, vous savez, veut être le leader de la transition zéro carbone. Euh, bon, C'est une boîte que, que je connais bien et de, de l'importance de partir en, en bon terme de, de, sa, de sa société quand on, quand on se lance dans un projet entrepreneurial. Et, et donc voilà, donc on, on a un carnet de commandes de 54 000 euros avant même d'avoir euh, finalisé finalement le développement de nos produits euh, qui arrive là au, au mois d'octobre et euh, avant même d'avoir lancé euh, la commercialisation qui est prévue en fin d'année. On a par ailleurs de nombreux acteurs qui nous contactent. Euh, des promoteurs, des exploitants de salles de sport euh, avec qui on a signé euh, des, des lettres d'intention hein, et qui, euh, qui nous démontrent sur, tout, euh, sur toute notre gamme finalement qu'il y a une réelle, une réelle appétence client euh, sur nos produits. Alors pourquoi investir dans CPF euh, Bon Déjà on est une équipe euh, très complémentaire, on est, on est trois associés, euh, chacun avec des expertises euh, différentes. Euh, par contre, il y a un truc qui nous réunit euh, tous les trois, c'est les valeurs et c'est l'économie sociale et solidaire. Et on a tous travaillé sur d'autres projets euh, à impact et, et du coup, on est, on est très alignés sur, le, sur la stratégie et sur nos objectifs. Le marché du fitness, euh, du bien-être, c'est un marché qui est vraiment en, en plein boom. Euh, voilà, encore une fois, nos sociétés euh, modernes sont un peu compliquées, on est tous un peu stressés, on a besoin de se défouler. Et il y a une croissance euh, très importante sur tous ces sujets. Notre techno, elle est, elle est innovante. Hein. Vous ne trouverez pas d'acteurs euh, du fitness qui proposent euh, ce genre de solutions et ce genre d'expérience. Et, euh, et puis, voilà, euh, on est sur un sujet aujourd'hui dont tout le monde parle, euh, où on n'a plus le choix, hein. je le disais tout à l'heure en introduction. Et euh, on est clairement avec nos solutions euh, dans l'air du temps, sur un marché, euh, encore une fois, euh, en plein boom. Euh, voilà, par ailleurs, vous n'êtes pas censé savoir que bientôt, en 2024, il y aura un événement planétaire. Euh, donc il y a tout un contexte très favorable lié euh, aux, aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et, et c'est vraiment maintenant qu'il faut se positionner euh, voilà, on est incubé au Tremplin qui est l'incubateur sport de, de Paris Co euh, voilà, comparaison n'est pas raison mais les startups qui sont passées par cet incubateur ça s'est plutôt bien passé pour elles alors on croise les doigts pour nous on était auparavant incubé au Comptoir qui est l'incubateur à impact du Grand Paris euh, donc c'est très bien avec cette double... Bon, cette double incubation, on a eu accès aux deux écosystèmes, le monde de l'acte et le monde du sport. Et ça tombe bien, c'est les deux piliers de notre projet. Et enfin, euh, dernier point euh, qui est très important pour nous, on a été labellisé euh, par la fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard. Bertrand Piccard, c'est le célèbre aventurier qui a fait le tour du monde avec son avion solaire. Et, euh, et il labellise 1000 projets, 1000 sociétés euh, dans le monde euh, qui ont euh, démontré une rentabilité et surtout leur impact favorable pour la planète. Et donc voilà, pour nous, c'est une grosse visibilité et c'est aussi une crédibilité sur l'impact euh, apporté par la solution Psycho Power Factory. Voilà, il reste trois jours de campagne. Euh, on est à 85% de l'objectif. Donc voilà, maintenant, il faut tout donner. On compte sur vous. Merci. Effectivement, donc CycloPower Factory euh, est déjà à quasiment 80, à plus de 84 000 euros euh, sur euh, sur Good, donc avec euh, quelques jours pour encore participer à cette, à cette belle opération. Alors on avait la question sur euh, qui sur le chat qui était déjà euh, sur la fabrication des produits donc euh, en France. Euh, oui. Alors euh, oui, donc euh, là on a travaillé donc euh, avec des bureaux d'études partenaires euh, français, hein, euh, basés euh, dans la région lyonnaise, et euh, on travaille avec des, des petits industriels, euh, des petites PME françaises également, euh, du tissu euh, Rhône-Alpin, euh, pour tout ce qui est euh, usinage, tôlerie, fabrication des euh, différentes pièces de, de notre premier équipement. Donc, premier équipement, c'est un, un home trainer. Euh, vous avez dû le voir sur la présentation à un moment. Et, et donc voilà, donc, euh, le Made in France, hein, c'est clairement euh, un objectif et c'est une réalité euh, pour nous aujourd'hui. Ça représente quel pourcentage là, de la production aujourd'hui d'un produit euh, Alors, je dirais, euh, je n'ai pas le chiffre exact, mais à part euh, quelques composants électroniques qu'on ne trouve pas en France, euh, je dirais euh, 95% euh, voilà, des, euh, des pièces, sont fabriqués en France. Top 95%. Voilà, euh, le chiffre, hein, euh, je le sors un peu du chapeau, mais voilà, euh, tous nos partenaires sont français. Euh, après, ils peuvent sourcer certains équipements, encore une fois électroniques, euh, un peu plus loin. Après, je dirais, au-delà du Made in France, euh, nous, ce qui compte, c'est de fabriquer là où on vend, hein, euh, donc dans une logique de. Voilà, de, de circuit de cours. Euh, si un jour, pour une raison X ou Y, euh, d'ailleurs, ce sera plutôt positif, on, on vend aux US, euh, bah, le Made in France, ça n'a pas trop de sens, euh, à la fois d'un point de vue environnemental et même d'un point de vue commercial euh, aux US. Je pense qu'ils n'en ont rien à faire du Made in France. Par contre, rapprocher notre production de, euh, de nos points de vente, ça c'est intéressant en termes de bilan carbone. Est-ce que quelqu'un souhaite poser Il est possible, bien sûr, de poser une question en direct en enlevant votre, votre micro euh, ou de la poser sur, sur le chat. Alors, on a une petite suggestion que vous pourrez traiter euh, sur, euh, sur un, un événement qui pourrait vous intéresser. Donc, l'équipe euh, de Cycle Power vous pourrez regarder ça, donc Fabrice, euh, euh, sur cet événement euh, l'entrepreneuriat au service des urgences climatiques. Ah ben avec plaisir. Hein. Donc nous les événements, c'est événements euh, culturels, événements sportifs, événements business. Euh, voilà, je vous parlais de la Maïf. Euh, la Maïf est sponsor de l'Equiden de Paris et de Marseille. Euh, L'Equiden, c'est un marathon en relais. Et ben euh, voilà, il nous il nous loue notre, notre cycle Power Container pour l'installer au village euh, de départ. Et voilà. Et après, ça peut être tout type d'événement. Ok, bah du coup, on arrive à la fin du temps à imparti pour Cyclopower Factory. peut-être une dernière question, pourquoi avoir choisi de passer par WeDoGood et proposer aux gens d'investir en royalties chez vous Alors, bah, vous l'avez compris, hein, euh, voilà, nous, l'impact environnemental, l'impact social, c'est un truc important pour nous. Euh, bah, WeDoGood euh, se positionne sur ce type de projet. Donc ça, c'est la première raison. Euh, la deuxième, pourquoi une campagne de financement participatif Déjà, c'est qu'on souhaitait aussi faire participer euh, tout le monde, euh, le grand public à notre aventure. Et, et voilà. Et pourquoi les royalties euh, Bon, il y a un intérêt euh, de moins diluer, hein, euh, mais surtout, et, et tu l'as rappelé, euh, Jean-David, c'est l'alignement de, des intérêts. Hein, euh, voilà, il faut que... Que l'investisseur, euh, la société euh, tire dans le même sens euh, et aille vers plus de croissance. Voilà. Mais essentiellement, la raison principale, c'est euh, le fait que vous soyez sur des sujets à impact et qu'on voilà, qu partage les mêmes valeurs. Super. Et bien, vous pouvez retrouver la, la campagne, la levée de fonds en cours de Cyclo Power Factory sur le lien qu'on vient de vous poster. Donc, widowgood.co slash cyclo-power-factory. Euh, et vous pouvez retrouver plus d'informations. Vous pouvez évidemment aussi. Euh, si vous pouvez peut-être laisser une adresse de contact, euh, l'équipe de Cyclopower Factory, échanger un peu plus en détail avec euh, les entrepreneurs pour en savoir plus. Donc, il reste trois jours euh, pour euh, investir, participer à cette levée de fonds et la boucler. Trois ah. jours après, il sera trop tard. <rire> Alors, du coup, on va passer à Yves. L'équipe de Yves qui va nous présenter son incubateur oui. virtuel. Mm -hmm. Bonjour. Alors attendez. Non, il n'en est pas. Alors attends. J'essaie juste de trouver l'écran à partager. Voilà. Tac. Tac. Et là, est-ce que quelqu'un peut nous dire, euh, oui ou non, sans faire de signe, ce qu'on a plus le, les, les vidéos, mais si vous voyez bien notre écran, Jean-David ou Susanna Oui, c'est bon, on voit l'écran. C'est bon. bon, super, merci. Bon, et ben, bonjour à tous et merci pour votre présence. Donc Nous, c'est Yves, le copilote des nouveaux entrepreneurs. Et donc, euh, devant vous aujourd'hui, pour vous présenter notre entreprise, Donc on est les trois cofondateurs. On est réunis autour de compétences complémentaires, donc Fred, Charlie et moi-même. Et on a au moins deux points communs. C'est d'une part qu'on partage les mêmes valeurs et euh, d'autre part qu'on a déjà tous créé au moins une entreprise avant d'avoir créé Yves. On s'est surtout retrouvés autour d'une ambition, d'une mission. En fait, nous, on souhaite vraiment que chacun puisse s'épanouir dans sa vie professionnelle. Et on le fait via un axe qui nous passionne, mais qui ne passionne pas que nous. Ça passionne aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de Français. C'est l'entrepreneuriat. Donc, pour ça, on a développé la première solution complète et digitale d'accompagnement à la création d'entreprise. On le fait sur un marché donc, de la création d'entreprise et plus particulièrement sur le marché des porteurs de projets de création d'entreprise en France, euh, ce marché-là, il est conséquent, il est en hausse, c'est 3 à 4 millions de porteurs de projets de création d'entreprise en France euh, en 2019 qui ont créé plus de 800 000 entreprises, c'était 200 000 créations d'entreprises en 2010 à peu près, donc c'est une forte tendance, l'entrepreneuriat a, euh, a vraiment le vent en poupe. Et on pourrait croire qu'il y a beaucoup de structures d'accompagnement euh, à l'entrepreneuriat et on aurait raison, mais on retrouve ces structures d'accompagnement d'accompagnement, pardon, plutôt euh, sur l'étape de création d'entreprise ou un petit peu avant. Euh, plus on remonte dans la chaîne de valeur vers l'intention d'entreprendre, moins on a de solutions d'accompagnement pour les porteurs de projets ou ceux qui ont l'intention d'entreprendre. Et c'est là que nous, on se positionne réellement. Donc, vraiment en amont et en complément des structures qui existent déjà. Et on le fait euh, en faisant vivre l'expérience de l'entrepreneuriat euh, auprès de nos, de nos utilisateurs via une innovation pédagogique et sociétale, euh, et on se base sur le fait qu'on euh, on retient, on se souvient de 80% de ce qu'on expérimente réellement et personnellement. Plus concrètement, du coup, ça se matérialise en fait par un parcours étape par étape sur, le, sur lequel en fait le porteur de projet peut vraiment aller créer son entreprise et faire les bonnes actions au bon moment. C'est un parcours en fait qui est multi parce que quand on crée son entreprise, il faut savoir un petit peu tout faire, du marketing, du juridique, de la gestion, du commercial. Donc, le porteur de projet peut vraiment tout retrouver dans ce parcours qui est 100% en ligne. Il ne le fait pas seul, il peut également être accompagné par des mentors et des experts et il est entouré par la tribu des autres porteurs de projets. Notre innovation et notre différenciation, c'est ce que vous expliquiez, Fred, tout à l'heure. En fait, c'est la pédagogie digitale qui fait qu'en fait, plutôt que d'avoir que de la théorie, on fait vraiment, euh, le, le porteur de projet fait vraiment énormément de mise en pratique sur son projet. Et en fait, du coup, il construit son entreprise brique par brique et, euh, et il expérimente tout. Et il fait ça vraiment étape par étape et brique par brique. Notre business model, il est assez simple. On commence sur le B2C, donc sur les particuliers. Euh, pour pouvoir toucher et travailler avec nos utilisateurs finaux, bien comprendre leurs attentes et du coup bien répondre à leurs besoins. Donc ça, on le fait avec une offre d'abonnement mensuel sans engagement sur un parcours de six mois. Donc, il est un détaillé en bas à gauche là. Euh, et on évolue pour amener de la rentabilité euh, et de la pérennité à notre structure et surtout pour pouvoir faire notre mission qui est de toucher euh, et de proposer au plus grand nombre de porteurs de projets l'accompagnement à la création d'entreprise. Donc, on évolue vers le monde du B2B, donc plutôt des acteurs privés et publics, euh, type banque, expert comptable, réseau d'accompagnement enfin, à la création d'entreprise, euh, avec une offre en mode SaaS, c'est des plateformes en marque blanche. On le fait dès maintenant, on voulait le faire en 2021 et finalement, on a eu beaucoup d'appels du pied, donc on, on commence à développer cet axe dès maintenant. Où on en est aujourd'hui On a un peu plus de 700 utilisateurs actifs sur le MVP, donc qui est notre proto, euh, qui tourne et qui supporte bien la charge pour l'instant. On a une équipe, une première base qui est constituée, euh, qui est solide et qui partage les mêmes valeurs et qui s'entend plutôt très bien. Euh, et on sort notre V1 à la fin de ce mois-ci, donc à la fin septembre. Et sur le B2B, donc on a commencé du coup avec un partenariat qui est en cours de signature là, avec euh, une, un réseau de franchise qui s'appelle les petits bilingues. Pour accompagner les candidats à cette franchise, euh, les, les conseillers professionnels de la Caisse d'épargne Bretagne-Pays-de-Loire, donc les 140 conseillers pro, vont pouvoir maintenant prescrire notre offre d'accompagnement à la création d'entreprise, à tous leurs prospects et clients qui veulent entreprendre. Et on a fait une réponse commune avec Nova Pulse à l'appel d'offre pardon, French Tech prend plein. On le fait avec une équipe, donc les trois fondateurs euh, que Jennifer vous a présenté, donc nous, et puis euh, le reste de l'équipe donc euh, qui travaille notamment sur l'aspect DAF euh, et puis euh, mesure d'impact, sur l'aspect web design avec Matisse et sur l'aspect acquisition client et communication avec Zoé. Et trois mentors et investisseurs qui nous accompagnent depuis le début, donc sur la partie financement, entrepreneuriat de quartier, organisation interne et communication. On est à J-6 de la fin de notre levée sur Ouidougou. Je crois qu'on a atteint un peu plus de 80% de notre objectif. Et qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent En fait, on veut vraiment accélérer notre acquisition client sur le B2C par le biais d'action marketing. Et on veut également pouvoir proposer notre offre aux entreprises qui vont malheureusement faire des PSE dans, dans les prochains mois pour pouvoir en fait permettre aux salariés qui font partie des PSE de rebondir non pas seulement sur l'entrepreneuriat mais aussi sur, sur le salariat pardon mais aussi sur l'entrepreneuriat parce que c'est une vraie demande et c'est vraiment un besoin qu'ils ont euh, et en fait on veut vraiment offrir l'opportunité à chacun de créer son propre emploi via l'entrepreneuriat et surtout en étant guidé alors si vous aussi vous voulez changer le monde à votre échelle en encourageant l'entrepreneuriat pour tous et en favorisant l'inclusion par l'entrepreneuriat eh bien rejoignez-nous il reste encore euh, un petit peu du coup euh, avant d'atteindre notre objectif. Et puis, on est là également pour répondre à toutes vos questions. Si vous avez mes coordonnées vous N'hésitez pas. Merci à tous pour l'écoute. Merci, Merci beaucoup pour, pour cette présentation. Donc, si vous avez des questions, même processus, vous pouvez tout à fait prendre le micro ou la poser, si vous préférez, euh, sur le chat pour qu'elle soit euh, reprise. Euh, on peut Merci pointer. Vous, les... euh, bravo. <rire> Merci, Yann, également. C'est on peut que est dans une tendance quand même assez forte, notamment en ce moment avec la crise sanitaire, qui amène à de plus en plus de digitalisation, de télétravail, de travail à distance. Enfin, toutes ces, ces tendances de euh, finalement rester plus chez soi, et avoir accès à plus de services, et bien, il s'inscrit dans cette tendance qui permet aussi de donner des solutions plus accessibles à tout le monde, euh, au public qui ont besoin d'inclusion évidemment, mais aussi des gens qui euh, ne se sentaient pas forcément... Euh, Exclus, mais qui aujourd'hui se retrouvent dans des difficultés plus grandes pour accéder à des ressources, à des accompagnements efficaces. Et, et pour compléter, on apporte vraiment une valeur différenciante à ce qui existe déjà, qui est plutôt du descendant de la formation de l'information, euh, avec ce que vous avez expliqué de Jennifer, qui est vraiment la valeur ajoutée sur l'expérimentation réellement en pratique euh, de l'entrepreneuriat, étape par étape, guide par guide, et qui permet d'avoir un réel accompagnement digital. Euh, de ne pas être tout seul dans sa réflexion, qu'on associe du coup à un accompagnement humain avec des coachs, mentors, etc. Je ah, vois qu'il y a des questions du coup sur le chat auxquelles ouais. on peut répondre. Donc le programme s'adresse à toute une entreprise. Avez-vous quelques, ex quelques exemples chez vos testeurs euh, Oui, alors on a, on a euh, du coup une entreprise qui s'est créée, qui fait du test de jeux vidéo, euh, donc euh, destiné aux entreprises qui développent des jeux vidéo. Et cette entreprise-là, elle est déjà créée. On a une coach familiale qui est elle aussi une entreprise qui s'est créée. Euh, et dans les projets qu'on suit, on a également euh, un projet dans la restauration. On a un projet de cabine médicale mobile pour les déserts médicaux. On a un projet d'ostéotroc. Euh, enfin voilà, c'est quand là, même quoi. super varié. Euh, on a une épicerie solidaire aussi sous forme de scope. C'est très, très, très, très large. Alors, les, les 700 utilisateurs, ils sont, ils sont là depuis, euh, depuis un, un peu moins que le début de l'année parce que globalement, euh, c'est pendant le confinement qu'il y a eu vraiment une explosion de la demande aussi. On avait à peu près 200 utilisateurs avant et ça a explosé. Notre parcours dure six mois minimum, en fait. C'est vraiment le temps qu'il faut pour, euh, un, mûrir son projet, de faire les différentes étapes et euh, les étapes sont conséquentes euh, parce qu'il faut aller voir ses clients, etc. Euh, et donc, du coup, pour l'instant, on est sur des personnes qui sont en un tiers milieu de parcours pour la plupart, globalement. Ouais, okay. euh, Avez-vous envisagé un financement CPF euh, Oui, c'est ouais, en bon cours. Bon, euh, bon. Effectivement, on est en train de faire les démarches. C'est assez administratif et chronophage. Donc, c'est Charlie qui s'en occupe notamment, qui est notre directeur technique, qui a la rigueur pour faire ce genre d'action. Euh, et c'est quelque chose qu'on pense, qu'on qu objecte d'avoir euh, en début d'année à peu près l'agrément Peut-être, premier trimestre 2021. Ouais, enfin, L'idée, en fait, c'est qu'il y a tout à référencer aujourd'hui qui s'appelle agrépidité. Et sur le point, il faut travailler, que ce soit en termes d'organisation ou en termes d'outils. Et, et, et du coup, on est en train de mettre ça, tout, tout ça en place. Oui, CPF, c'est bien un compte professionnel de formation. C'est euh, pas que enfin, Cyclopower Factory, la <rire> <rire> et, euh, et du coup, c'est en cours. Euh, Avez-vous déjà des entreprises passées par votre accompagnement qui ont réussi à décoller et, euh, et génèrent des revenus euh, Alors, du coup, oui, on a déjà des entreprises qui ont… Alors, décollé, pas forcément, parce que ce n'était pas nécessairement leur, leur ambition. En fait, euh, on n'a on a pas tant que ça de start-up, on va dire, qui veulent vraiment faire beaucoup de revenus. On a pas mal de personnes qui veulent soit créer leur propre emploi, soit créer deux, trois emplois. Donc, c'est plutôt, euh, c'est pour l'instant pas mal de projets comme ça qu'on accompagne. En tout cas, les entreprises qui sont, sont déjà créées sont rentables euh, et font vivre une à trois personnes. Et c'était leur objectif de départ, en fait. Oui, c'est surtout, Enfin, oui, du coup, mmh. elles permettent de s'épanouir vraiment euh, via l'entrepreneuriat. On veut éviter l'entrepreneuriat un peu civique, euh, quoi. Du coup. Euh, donc là, pour le coup, avez-vous. Vous avez déjà planifié la scalabilité à l'international, par exemple en Afrique. Eh ben, en fait, on a déjà euh, un ou deux clients à l'international, même plus, je crois. Oui. C'est oui. souvent des expatriés qui sont euh, francophones du coup, et qui habitent à l'international et qui potentiellement, soit veulent revenir, soit veulent créer quelque chose, mais en e-commerce. Euh, mais, mais pour le coup, la scalabilité, surtout des pays francophones ou pour les expatriés, euh, elle est facile. Après, si on veut le développer sur d'autres pays, il faudra qu'on étudie, qu'on ait les moyens de faire sur la, la, le, le fonctionnement entrepreneurial du pays, qui peut être assez différent. Dans certains cas. En fait, on a déjà des opportunités de marché qui sont assez fortes en France, entre les entreprises qui font de euh, les réseaux d'accompagnement à la création d'entreprises, les entreprises qui veulent faire de l'accompagnement ou plus d'accompagnement comme les banques, les experts comptables. Donc, on a déjà tout ce marché-là à développer, plus des offres à proposer euh, également pour euh, les entreprises qui font des PSE. Donc, on veut déjà s'attacher à bien développer la France. Et ensuite, voilà, on a déjà quelques clients à l'étranger. dont on leur a dit qu'on pouvait les accompagner sur toute la partie euh, euh, jusqu'aux formalités parce que là, par contre, toutes les formalités administratives, c'est très particulier. Et après, dans un second temps, bien sûr, notre outil, il existe. Pourquoi pas aller le… En tout cas, il est tout à fait possible d'aller le développer avec un... à une fin de parcours particulière sur les formalités. On y pense, on veut déjà bien se focaliser sur la France pour l'instant parce qu'il y a un gros marché à aller chercher. On a déjà beaucoup d'opportunités en France. Pour vous donner, avant de répondre à la euh... ouais, question, on arrive au ouais. bout de temps donc très rapidement. <rire> Juste à l'idée du volume de porteurs de projets non accompagnés en France, c'est 80% des 3 à 4 millions. Les porteurs de projets. Les deux plus gros acteurs actuellement, c'est la CCI et la BGE, qui à eux deux accompagnent un peu plus de 300 000 porteurs de projets par an, sur 4 millions de potentiel. Donc il y a encore un max, enfin, il y a encore beaucoup de personnes qui se retrouvent seules dans leurs réflexions, dans leurs démarches, etc. Et pour répondre en dernière oui, question euh, à Frédéric Joseph, vous avez tous les trois déjà créé votre entreprise, on peut savoir dans quel secteur oui, euh, rapidement, moi j'ai créé une première entreprise en 2005 euh, sur un domaine qui était mon domaine d'études, qui était sur la gestion de l'énergie électrique embarquée pour les véhicules spéciaux. Euh, donc, pour qui je connais un peu l'énergie électrique. Euh, une deuxième entreprise qui était plutôt un cabinet de conseil multi-expertise, euh, multi donc qui est encore en activité, qui marche très bien. Et puis La troisième, c'est Yves, et j'ai passé une dizaine d'années chez BPI France. Et euh, donc, pour ma part, moi, j'avais créé l'ancêtre de Kitok ou Lico Fresco, je ne sais pas si vous connaissez, que j'ai revendu par la suite. En euh, il ne le dit pas, mais il a aussi été DG de transition dans une boîte, ce qui l'a fait passer de 3 à 6 millions d'euros en deux ans. Ce n'est pas une création d'entreprise, mais c'est un beau développement quand même. Et Charlie, je te laisse. Moi, de mon côté, en fait, j'ai créé... créé une première structure dans le cadre d'une activité freelance. Et là, du coup, j'ai également créé une deuxième structure qui s'occupe également de la freelances, de freelance, puisque c'est une structure de portage salarial. Ça permet de, de les décharger parce que tout ce qui est administratif, etc. Donc, on, on travaille beaucoup avec des, des freelances. Donc, en gros, je travaille aussi avec des, des entrepreneurs, mais on va dire sur, sur un autre domaine. Ok, super. Merci beaucoup à l'équipe DIV. Donc, on arrive au bout du temps à partir. L'idée, c'est vraiment d'avoir un aperçu donc des projets qui sont, qui sont aujourd'hui présents ce soir. Euh, donc c'est 5 euh, minutes alors un petit peu étendu 5 minutes de présentation 5 minutes de, de questions réponses euh, vous pouvez les retrouver sur Ouidou donc en détail leur présentation leur levée de fonds euh, avec, sur le lien qu'on vient de vous communiquer sur le chat et puis eux peuvent vous laisser aussi des coordonnées pouvez peut-être les remettre dans le chat euh, l'équipe DIF pour que les gens puissent facilement vous contacter à l'adresse la plus appropriée pour avoir un peu plus d'informations oui pareil que si vous pouvez facturer vous pouvez foutre, ne pouvez pas ton, ton contact tout à fait et donc, on va passer à Gamelle. Troisième Bonjour bon. à tous. Est-ce que vous voyez l'écran Oui. Oui C'est parfait. On est ravis d'être avec vous et de vous présenter donc Gamelle. Gamelle, c'est la première application sur smartphone qui décrypte l'alimentation industrielle des chiens et des chats en scannant le code barre des emballages. Bref, on pourrait dire que c'est le yucca des croquettes. Si Yuka s'adaptait à votre morphologie, à votre physiologie et à votre mode de vie. Je suis Yvan, le fondateur de Vetous. Je travaille depuis trois ans maintenant sur la digitalisation de la santé animale. Je suis ingénieur agronome et passionné de nouvelles technologies. Je m'appelle Laure, j'ai rejoint Yvan il y a un an et demi après mon diplôme de transformation numérique. J'ai d'abord travaillé dans le monde animal avant de rejoindre l'industrie pharmaceutique. On peut dire que je suis la passionnée d'animaux de l'équipe. On a su entourer également de spécialistes, que ce soit en nutrition animale et en technologie, pour développer des services innovants. La place de l'animal dans les foyers a changé. C'est maintenant un membre à part entière de la famille et leur santé est au cœur des préoccupations des propriétaires. Aujourd'hui, il est impossible pour un propriétaire d'évaluer la qualité de l'aliment de son animal. Pour deux raisons. D'une part, les étiquettes sont minimalistes et indéchiffrables. Et d'autre part, toutes les informations venant des différents professionnels et des réseaux sociaux sont souvent contradictoires. Pourtant, le choix de l'alimentation est crucial chez un animal. Ils sont mono-alimentation. Donc, si on choisit une alimentation qui ne correspond pas au profil de son animal, les problèmes de santé arrivent au bout de quelques années, et peuvent provoquer de la souffrance, voire même une mort prématurée de son animal. L'alimentation doit être adaptée au profil précis de chaque animal, que ce soit le chien ou le chat, en fonction de sa race, en fonction de son âge, mais aussi en fonction de son activité et éventuellement de ses maladies. Gamelle va permettre, après que vous ayez rempli le profil de votre animal, d'obtenir en scannant le code barre, une évaluation spécifique au profil de votre animal. Ça va, euh, Gamelle va permettre aussi de vous donner des alternatives s'il existe d'autres produits qui sont plus adaptés euh, à ce profil et également de calculer la ration exacte. Donc ça peut paraître euh, évident, la race, le, la, le calcul de la ration, mais en fait c'est assez complexe. Et aujourd'hui, il y a 30% des animaux domestiques qui sont obèses. Alors le marché est gigantesque puisque... Un foyer sur deux en France possède au moins un chien ou un chat. Donc, ça représente un peu plus de 11 millions de foyers. Les propriétaires d'animaux dépensent de plus en plus pour leurs animaux. L'alimentation représente à elle seule 3,3 milliards d'euros par an. Et en moyenne, un propriétaire dépense plus de 500 euros par an pour son animal. C'est un marché en croissance. Alors aujourd'hui, on a trois types de concurrents principaux. D'une part, les vétérinaires, mais ils sont à la fois partie prenante, et puis c'est assez Coûteux de les consulter. Les groupes de réseaux sociaux, Facebook par exemple, sont souvent activistes, pas forcément indépendants. Ce n'est pas simple de trouver l'information, elle n'est pas structurée. Et puis les sites marchands qui, par définition, ne sont pas indépendants et qui ne permettent pas d'évaluer la qualité des produits en toute indépendance. Ces dernières semaines, des applications concurrentes sont sorties. On le prend comme une preuve de la présence du marché. L'attente du marché est forte, on a eu plus de 5000 téléchargements en peu de temps, une base de référence qui a été quadruplée par les utilisateurs et plus de 8 articles de presse et web à ce jour. Nous a également, on a également obtenu la collaboration de plusieurs grands acteurs de l'agroalimentaire qui nous donnent des données analytiques qui ne sont disponibles nulle part ailleurs. Notre business model est assez particulier, il est à deux étages fondamentalement en B2C avec l'objectif d'avoir la plus grande base installée en offre freemium. L'ultra-personnalisation, le comparatif des prix et la proposition d'alternatives justifiera le passage à l'offre premium à 5 euros. On ajoutera ensuite un carnet de santé qui est déjà pré-développé avec des alertes santé qui sont générées par de l'IA. Et aujourd'hui, notre besoin de financement s'élève à 50 000 euros Pour finir de développer l'application, et la faire connaître en France et à l'étranger. Merci. Alors, merci beaucoup. Vous avez, déjà, euh, vous avez déjà une première question euh, qui est sur euh, l'opportunité d'être partenaire avec les vétérinaires. Alors, d'être partenaire avec les vétérinaires, euh, on est partenaire en quelque sorte, puisque on a des vétérinaires... Euh, qui sont euh, qui sont au, conse au conseil scientifique donc qui nous apportent leur expertise euh, on développe et on a on nous a demandé des versions euh, certains vétérinaires pour justement faciliter leur travail quand ils se spécialisent en nutrition euh, ce qui n'est pas le cas de tous euh, après il y a toujours le sujet de, de la l'indépendance et du fait que quand même beaucoup de vétérinaires sont affiliés à des marques donc c'est un vrai sujet donc euh, euh, on le traitera en faisant oui. des, des produits d'aide de, de, pour eux-mêmes. Euh, après, euh, la, la, voilà, c'est particulier. Alors, on voit que le prix à 5 euros, c'est euh, en fait une offre euh, one-shot. On achète l'application à 5 euros et on conserve, euh, conserve l'application pour la durée de son animal. On envisage de faire du, du, mens, du, enfin, du mensuel ou un abonnement, mais dans ce cas-là, il faudra que ce soit un, un service... Plus continu, par exemple, un plan de, de, de, de régime pourrait être mensualisé sur la durée du régime, mais one shot, c'est vrai qu'une fois qu'on a choisi ses croquettes et qu'on on s'est orienté sur les bonnes, euh, il y a moins d'incitation à avoir un abonnement. Voilà, en fait, on va revenir sur l'application à des moments un peu clés de la vie de l'animal, ça va être… C'est vrai que la première année de la, de la vie de l'animal, il va changer trois fois d'alimentation. Ensuite, euh, a priori, on trouve la bonne, on la conserve. En, il y a également parfois des problèmes de santé qui arrivent. Il y a l'activité de l'animal qui peut changer si on lui change un peu son mode de vie. Et puis après, il y a l'animal vieillissant. Alors, les données analytiques que l'on reçoit via nos partenaires, euh, quel type de données Alors, en fait, fondamentalement, hein, si vous avez étudié les, les, les, les étiquettes de vos croquettes des croquettes de vos animaux, vous avez vu qu'elles sont vraiment minimalistes. Hein, il y a cinq informations obligatoires. Il n'y a pas le sucre, par exemple. Euh, donc, nous, on va évidemment plus loin. Les données que l'on reçoit, ça peut être des données alors, sur des composants ultra importants, les omégas qui ne sont pas toujours présentés, euh, phosphore, calcium et autres. Et puis surtout, d'autres micronutriments qui peuvent être très utiles dans des cas spécifiques. Donc C'est pour ça que l'ultra personnalisation exploitera ces données. Quand elles sont pertinentes et puis si elles ne servent à rien ou qu'il n'y a pas de littérature scientifique sur le sujet, euh, on ne pourra pas les exploiter. Mais en tout cas, on cumule de la donnée euh, pour longtemps. Pour longtemps par rapport à votre animal. Vous pouvez tout simplement arrêter le partage d'écran du coup, euh, soit ah, si vous ah, slides, <rire> ou remettre <rire> votre slide pour que les gens aient votre contact affiché. <rire> voilà. Et vous avez une autre question. Donc, que faites-vous des données que vous récupérez Alors. Les données que l'on récupère, alors il y a deux données. La première est sacrée, euh, c'est les données personnelles. Donc C'est là, euh, évidemment, au-delà du RGPD, il est inenvisageable pour nous par rapport à nos valeurs de, de les euh, commercialiser. Par contre, en effet, euh, un peu comme Yuka ou comme d'autres applications, le comportement des propriétaires d'animaux euh, par rapport à des marques, par rapport à des types d'alimentation, par rapport à des cycles de vie, par rapport à des types d'animaux, puisqu'on aura les profils exacts, ça, on pourra faire des études, euh, on a des data là-dessus, voilà. pour donner de l'information statistique à des marques, pour faire évoluer euh, leur gamme, pour faire évoluer leurs produits, euh, comme euh, l'autre fameuse application euh, le fait actuellement. Alors, les croquettes sèches versus nourriture fraîche euh... Bah, alors, nous, oui. Oui. alors, nourriture fraîche, il euh, n'y a pas photo, on n'est pas sur ce créneau et on ne porte pas de jugement de valeur. Euh, les adeptes du BARF mmh. doivent continuer le BARF, à mon avis, s'ils si ont les moyens, le temps, etc. Donc, nous, on ne se positionne pas du tout sur qu'est-ce qui est le mieux. On ne se substitue pas des nutritionnistes, il hein, faut être très clair quand même. Euh, et puis, c'est une affaire personnelle vis-à-vis -vis de son animal, de sa situation personnelle. Euh, après, les, les, les offres faites sur mesure... Alors, nous, ce sera un obstacle parce qu'on ne saura pas leur, leur, leur composition analytique. Euh, donc, il faudra leur faire confiance. Et, euh, et, et pourquoi pas Après, il y a quand même des histoires Après, de c'est un coût. Tout le monde ne peut pas euh, euh, souscrire à ce type d'offre parce que c'est quand même un coût important pour euh, nourrir son animal. Et donc, ça ne va pas concerner euh, la majorité des propriétaires. Et, et après… Offre fraîche, tout dépend de ce que vous mettez dedans, parce qu'effectivement, il y a du qualitatif. Donc, on peut imaginer que l'offre fraîche, c'est vraiment de la viande de qualité, on peut espérer, avec les, qui, qui, qui va pouvoir donner les, les nutriments nécessaires. Mais après, tout dépend des quantités. Est-ce que ça va être adapté au profil de votre animal Est-ce que ça va être trop riche, trop pauvre Ça, il n'y aura pas non plus cette finesse-là euh, dans ces offres. Donc, ce euh, ne sont pas des vrais concurrents, puisque c'est vraiment un marché à part et euh, qui, qui ne nous, nous concernent pas. Merci beaucoup. Peut-être une dernière question pour finir. Qu quelles seraient les raisons d'investir euh, chez Gamel les, sur... bah, les raisons, déjà, c'est de permettre euh, à tous les propriétaires d'animaux d'avoir un outil qui va leur permettre d'améliorer la qualité de vie et l'expérience de vie de leurs animaux. Ensuite, on est une équipe de passionnés, on est indépendant. Euh, on a une approche scientifique et on n'a aucun parti pris. Donc, euh, c'est pour ça qu'on s'entoure de, de spécialistes en nutrition animale. Et puis, la dernière, euh, je dirais, la, la dernière raison, c'est qu'avec Gamelle, euh, on veut révolutionner le monde du pet food. Euh, c'est un marché qui va dépasser les 5 milliards d'ici 5 ans, rien qu'en France, sachant qu'on veut très rapidement partir en Europe et puis en Chine et aux États-Unis et Laure a répondu indirectement à Yann qui nous demandait quelle était la différence avec nos concurrents au niveau des applications, c'est l'approche scientifique. Ouais. Super, eh bien, merci beaucoup. Vous pouvez également retrouver donc, uh, Gamelle uh, sur, uh, sur WeDoGood. Vous pouvez peut-être les dans le chat aussi une adresse de, de contact. Uh, donc Avec uh, Gamel, on est sur uh, un sujet qui peut être très concurrentiel, mais là on est en présence de précurseurs sur uh, le domaine des, des animaux. Euh, précurseurs qui nous ont même fait évoluer euh, la plateforme We sur notre euh, classification. Sur chaque projet, on va retrouver les impacts sociaux, environnementaux, économiques euh, puisqu'on n'avait pas intégré spécifiquement dans un cadre euh, la question du respect du vivant et en l'occurrence Et on vous en remercie. Oui. Mal. Donc, donc vous pouvez effectivement aller en voir plus euh, sur ce, ce sujet. Donc on arrive, on arrive au bout de, de, de ces good pitch, euh, N'hésitez pas à aller euh, les regarder plus en détail les, les différents projets sur sur la plateforme. On vous invite aussi à regarder les projets qui sont en cours d'évaluation parce que vous pouvez les évaluer dès maintenant même s'ils sont s'ils ne sont pas encore de, en phase d'investissement. Donc vous avez notamment Manea qui travaille sur l'accessibilité la, des douches notamment aux personnes en situation de handicap qui fait des, euh, des gourdes et d'autres objets à partir de, de, de produits biosourcés. Et GlobeFit, qui travaille sur l'accessibilité de sport. Donc euh, là aussi, euh, des, des projets assez intéressants. Donc, euh, le, le pitch a été enregistré. Donc, si vous êtes arrivé en <rire> temps milieu, comme c'était le cas de, de certains et de certaines, vous pouvez le, le retrouver dès demain. On, lire, on vous enverra un mail avec le lien si vous voulez regarder le, le début. Euh, voilà, et peut-être un petit mot de la fin pour, pour chacun de, des trois projets qui se qui sont présentés aujourd'hui. Un petit mot de la fin, on a tenu l'horaire, donc c'est très bien. Donc, Fabrice, oui. si toi, tu veux un mot de la fin pour CycloPower Factory. Oui, euh, bah nous on peut faire aussi des pics individuels, hein, si vous voulez, ceux qui sont arrivés en retard, n'hésitez pas, il reste trois jours, on compte sur vous. Et merci à tous, en tout cas, pour, pour les échanges, et, et bravo aux deux autres startups hyper intéressants. Et je vous reçois de Super. L'équipe vive. Non, mais du coup, on ne savait pas trop sur quoi finir. Donc, on voulait faire un peu une espèce de blague. Mais il faut qu'on se mette debout. Du coup, on voulait dire. Ah ouais, on va plus voir. On ah voulait voilà. dire que si vous nous rejoignez pour investir sur notre entreprise, en fait, vous pourrez compléter les Alton. <rire> Ça, c'est fait. Et sinon, ben, non, non, aidez-nous aidez, aidez euh, aidez à faire en sorte que chacun s'épanouisse dans sa vie professionnelle, du coup via l'entrepreneuriat. Euh, C'est quelque chose de finalement assez logique, euh, mais qui manque de guide en France. <rire> et bien, super, vous pouvez aller compléter l'équipe d'Yves en allant investir et potentiellement en parler à toutes les gens qui ont besoin d'accompagnement entrepreneurial. Et puis, ben, pour finir, l'équipe de Gamelle. Eh bien, euh, en fait, nous, pour nous, le bien-être animal, c'est un vrai sujet de société. Hein. Je vous renvoie vers la, le référendum d'initiative euh, populaire, euh, populaire euh, qui, qui a été lancé sur le bien-être animal euh, récemment. Je vous invite d'ailleurs aussi à solliciter vos députés euh, pour le soutenir. Euh, et puis, euh, pour ceux qui ne voient pas la, la dimension santé, homme, animal, etc., vers le, les principes de One Health, la santé intégrée, qu'on a expérimenté douloureusement pendant quelques mois, cet été et avant l'été avec le Covid l'animal voilà, est au centre de beaucoup de choses eh ben Super, merci à tous pour votre participation pour votre écoute de ces trois super projets qui sont donc actuellement sur, sur We Do Good Je vous invite à les retrouver, à les soutenir à en parler, si, si ils vous ont parlé si ça vous a touché ce sont des entreprises qui ont besoin de soutien pour avancer, pour démarrer pour être peut-être demain les leaders sur leur marché et donc, c'est une opportunité que vous avez de, de participer aujourd'hui. Et si vous avez des questions, votre techniques sur les modalités d'investissement, n'hésitez ben pas, vous avez notre contact qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez nous contacter par chat, par mail, par téléphone. Ben on, est, on est disponible pour répondre à vos questions. Voilà, c'était un peu court, mais on tient à rester sur cette heure-là pour que chacun ait le temps de s'exprimer, vous ayez une découverte rapide et puis pour approfondir chacun comme vous le souhaitez. Et on vous souhaite à très bientôt. On vous dit à très bientôt pour une prochaine session de Good Pitch, peut-être. Bye bye. Portez-vous bien tous. Ciao. Au revoir.